tous euh, nous venons de commencer avec euh, microsoft web donc dans ce tutoriel je vais essayer de vous expliquer euh, comment ouvrir microsoft Word et comment euh, fermer microsoft Word. comment aussi enregistrer un document c'est vidéo de ce vidéo c'est encore une vidéo de présentation et du coup je vais continuer la formation complète sur microsoft web avec d'autres tutoriels. En fait, il y a longtemps que je n'ai pas fait de tuto, euh, mais récemment j'avais posté un euh, tuto euh, qui euh, pour la présentation de ma chaîne visée plus haut. Et dans la présentation, je vous ai promis que je vais faire une formation complète sur euh, euh, l'informatique bureautique. Ça veut dire que je vais commencer par Word. Et Excel aussi et nous allons finir avec PowerPoint. Ok, commençons avec Word. Dans cette période, comme je l'ai dit au début de l'introduction, je ne veux que vous montrer seulement, je vais vous présenter seulement Microsoft, je vous montrer comment l'ouvrir et fermer et aussi comment enregistrer un document. Donc je vais vous montrer aussi comment créer un document. Ok, allons-y. Et vous allez dans la barre de recherche là-bas, et dans le menu, genre, Windows, Windows là, pour ceux qui utilisent Windows Vous écrivez web en fait, la formation sera sur 2013 Et vous cliquez Et vous vous cliquez des fois Vous pouvez cliquer sur Word Et le programme va s'ouvrir euh, là je l'ai ouvert deux fois il faut que je ferme voilà je ferme ça ça va Nous avec ce document alors pour créer un document dans Microsoft Word c'est tellement facile donc il faut seulement après avoir cliqué deux deux fois il faut vous allez cliquer seulement sur si le document vient aussi euh, je vous montre présenter que ici, si vous voulez travailler avec web d'aspect 2010 vous n'avez qu'à cliquer là et vous allez voir l'interface changer en web 2010. Si vous voulez en 2003 c'est la même chose. Aussi ici euh, il y a les CV ce sont les exemplaires donc vous cliquez dessus, et vous modifiez vous écrivez tout ce que vous voulez ce sont des choses déjà faites déjà bien euh, réparties. Et ici il y a les beaucoup d'exemplaires par exemple des lettres de poids beaucoup de choses sont déjà là donc il ne vous va vous falloir que cliquer dessus et, et commencer votre rédaction modifier ou quoi alors pour l'objectif de ce tuto c'était de créer un document et de l'enregistrer et puis quitter word donc nous y allons pour créer un document, vous cliquez sur document vierge, vous cliquez une fois, ça suffit. Et vous écrivez quelque chose. Mais en fait, je n'ai pas le temps d'écrire beaucoup de choses, mais il y a un texte que je vais euh, copier là. Que je vais copier et coller dans notre euh, nouveau document. Et notre objectif c'est d'enregistrer ce texte. Ce texte que vous pouvez saisir même sur. Euh, ce texte que vous pouvez saisir sur le clavier par exemple en disant je suis visée ben, visite vis plus haut <coughs> bon en ayant déjà donc ça c'est un petit exemple et là pour, euh, la, pour enregistrer vous venez sur, dans le fichier vous regardez enregistrer sous vous cliquez sur parcourir et là, vous cherchez l'emplacement de votre document. Donc, pour euh, bon, moi, je mets ça d'abord sur le desktop. Euh, le document s'appelle 100, je ai laisse comme ça. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc, là, c'est sur le desktop. Et le document s'appelle 100. Nous allons vérifier si le document est vraiment enregistré là-bas. Alors, allons-y. Et je vérifie aussi un document qui s'appelle 100, ici sur euh, le desktop, euh, bon, non, je, voilà, notre document est enregistré là bas, il s'appelle 100. Ok, Et nous allons maintenant terminer en euh, je vais bon, un truc, quitté, mais non, vous montrer comment quitter maintenant. Du que déjà pas avant enregistré. Bon, il peut y arriver à ceux qui vous êtes en train de travailler et vous voulez encore créer une autre dossier. Donc, continuez à travailler à part. Donc, de cela, vous allez aussi cliquer sur Fichier. Vous cliquez, vous cliquez sur Nouveau. Et encore, vous cliquez sur Document vierge Et là, vous, vous pouvez créer d'autres choses. Et vous allez encore dans Fichier. Vous cliquez sur enregistrer sous, vous parlez, que c'est vous cherchez l'emplacement, vous sur le top, vous pouvez créer un petit dossier, là vous allez mettre votre document et vous cliquez sur enregistrer, et vous allez voir que ça sera aussi enregistré. Donc au lieu de quitter encore, l'avenir donc c'est mieux de faire cela. Et pour quitter maintenant, en fait, euh, là vous allez d'afficher. Vous cliquez sur fermer et vous avez vu que le document là c'est fermé donc il y aussi l'autre document et donc là nous avions commencé sans, sans vous cliquez là aussi vous cliquez sur si vous cliquez sur fichier puis c'est fermé c'est fermé et la web vient de laisser fermer alors merci de m'avoir suivi et je vous invite à sans et à cliquer sur un petit like ou bien si vous avez une question vous pouvez commenter et ça me fera beaucoup plaisir me poser une question sur quelle sorte de tuto genre vous voulez que je vous fasse en propos avec votre ordinateur si j'avais des problèmes si vous ne savez pas quelque chose, vous pouvez toujours me demander et nous allons nous entraider. Et si vous avez une question par rapport à ce tuto, c'est mieux aussi de la demander dans, euh, sur, dans le commentaire. Et aussi, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée pour ceux qui vont dormir. Vraiment, Je ne sais pas à quelle heure que vous allez regarder ce tuto, mais je suis tellement ravi. Alors, à plus.